Salut tout le monde, c'est le Coco 76 et aujourd'hui on se retrouve pour la huitième partie de la série comment créer son site web. Et oui, 8, 8 ça commence à faire euh, beaucoup. Donc euh, ça commence à être de plus en plus compliqué. Alors, on va ouvrir notre site tuto et comme d'habitude, l'ouvrir avec notre plus. Index tutoriel. Voilà. Bon, il y a tout notre baratin, mes images, voilà, et tout notre c'est Non. Euh, le lien YouTube, on va copier... YouTube en rouge font color euh, égal red. red. Voilà, on enregistre tout. On rafraîchit. Donc, euh, voilà, c'est un tutoriel YouTube. C'est souligné, mais c'est plus un lien. paragraphe de description euh, et là on peut cliquer sur image voilà et sur youtube voilà alors euh, maintenant on va on va créer euh, notre icône comme euh, dans une vidéo je voulais qu'on le crée euh, mais en fait c'était trop juste euh, Au niveau euh, Au niveau du temps de la vidéo Comme je fais des vidéos Vous le savez de 15 à 16 minutes euh, Donc des fois je dépasse Et des fois je fais moins Mais euh, C'est aux alentours de ces zones là Et euh, on voulait faire un favicon Sauf qu'on n'a pas eu le temps Et euh, j'y ai pas pensé aux vidéos d'après Et là je me suis dit ah oui Faut qu'on le fasse Alors pour faire euh, notre favicon, donc le favicon, c'est l'icône que vous voyez là je suis en train de bouger euh, au centre euh, au centre oh attendez qu'est ce que j'ai fait bon vous euh, vous voyez euh, par exemple je vais aller euh, sur sur euh, bah là je suis sur euh, ah, mais il se voit pas google je vais retourner dessus ça va peut-être se voir voilà, euh, on voit l'icône Google, euh, en haut à gauche, c'est, voilà. En haut, tout en haut à gauche, on voit l'icône Google, euh, c'est un G blanc sur du bleu. Et ça, nous, on n'a pas, nous, c'est une page blanche, c'est moche, donc c'est ce qu'on va faire. Alors, déjà, on va aller sur un nouveau site, alors, sur Google, on tape va taper euh, favicon parce que ça s'appelle comme ça euh, on va marquer créer favicon je vous mettrai le lien dans la description créer favicon euh, voilà voilà j'ai été dessus tout à l'heure pour vérifier hein, si le site fonctionnait toujours bien je traduis la page voilà et euh, vous voyez que il euh, y a plein de petites cases. Alors ces petites cases, en fait, ce sont les pixels de notre ordinateur que nous ne voyons pas. Ça dépend euh, de votre écran. Mais logiquement, on ne les voit pas, sauf si on se rapproche beaucoup. Bon, et ben ces pixels, on les a grossis et on va les dessiner un par un pour faire notre icône parce que notre icône est tout petit et c'est 16 par 16 ou 32 par 32. Donc là, on va faire 16 par 16 et là, on peut choisir notre couleur hein, avec le code et tout. Donc euh, je sais pas moi ce qu'on va faire, on va prendre dans les roses. Voilà, et on colorie une case par case. Donc euh, je vais faire ça. Voilà tout simple, hein. je vais prendre toute la vidéo à, à faire ce que je fais, enfin, surtout que le graphique c'est pas trop moi, voilà je sais pas ce que je fais, voilà on va essayer de faire quelque chose de symétrique, 1, 2, 3, 4, 1, 2, que vous avez compris allez à tout de suite donc euh, voilà j'ai fini donc euh, je sais pas à quoi ça ressemble hein, une tête euh. enfin bref je sais que c'est moche donc pas besoin de le dire en commentaire alors euh, je l'ai déjà téléchargé euh, avant pour tester si tout marchait bien donc voilà et on va donc c'est dans nos téléchargements ce que j'ai fait là j'ai cliqué sur télécharger télécharger Fabicone on va dans nos téléchargements voilà bon bref et on va double cliquer dessus et voilà donc on voit rien c'est un icône là on peut le grossir voilà comme ça on voit tout ce qu'on a fait et euh, ça va donner ça donc euh, ça se voit pas trop les petits ratés parce que c'est pixel par pixel donc on peut fermer, c'est très pratique hein, euh, ce site donc le favicon je vais le mettre sur mon bureau ces link mais je me rappelle plus exactement euh, ce qu'il faut mettre à l'intérieur euh, je vais regarder sur euh, un autre site que j'ai fait donc voilà voilà site html ou voilà enfin, j'ai fait des pages pour m'entraîner moi aussi marqué c'est étrange bon c'est pas grave je vais le faire sans enfin sans Z alors bon alors je crois que c'est un link URL euh, c'est j'ai août peu je suis vraiment désolée. donc voilà j'ai trouvé euh, en fait c'est shortcut euh, mais euh, mais en fait shortcut s-h-o-r-t-c-u-t espace icône faut préciser et ça nous donne voilà ça nous donne ça vous voyez, au milieu de, en, haut, oh, en haut au milieu, ça nous donne ça. Voilà. Donc, on peut fermer générateur hein. C'était très pratique. Merci à celui qui a créé ce site web. Et donc, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on... quelque chose alors pour mettre en téléchargement quelque chose rien de plus simple que il faut mettre en fait ici il faut faire un point un point exe ou un enfin ce qu'on veut faire ce qu'on veut télécharger euh, un point exe ou un point zip pour une rare hein. Alors, excusez-moi. les mine rare il y a des tutos sur youtube Donc, voilà et on va créer notre mine rare alors attendez euh, on va faire un nouveau document texte on va appeler abc on va l'ouvrir on va marquer enfin non on va marquer euh, A B C D E F G dedans enfin H, G. voilà jusqu'à P on ferme mon enregistre et on va mettre ça dans euh, attendez on va mettre ça dans ah attendez là dedans alors ah non Attendez, on va mettre, oui, et normalement, si on ouvre WinRAR, voilà, il y a notre texte dedans. Et Comme ça, on va télécharger le WinRAR, notre texte compressé, bon, c'est octets, hein. voilà, Là, ça fait combien 128 octets parce que il a quand même le mine rare à, à transporter et on va faire vite donc on va prendre notre notre pas plus plus et on va mettre donc un nouveau j'ai abaissé compressé avec point zip. Donc on va marquer télécharger point, point zip. Donc euh, si vous comment dire, si vous n'avez pas voulu faire enfin euh, pour euh, x ou y raison, euh, ce n'est pas grave, c'est juste un exemple. On peut faire avec des points exe, par exemple si vous, vous avez créé un logiciel et que vous voulez euh, le faire télécharger et eh bien voilà. Et normalement, hop euh, Télécharger ABC, compressé avec WinRAR. Et là, il me le télécharge. Donc euh, vous croyez que avant le téléchargement, c'était que pour les gros serveurs. Enfin, euh, je sais pas ce que vous pensiez. Mais maintenant, vous savez que vous-même, sur votre site web, vous pouvez faire télécharger des choses. Donc euh, après, il faut regarder, euh, on va voir dans une prochaine vidéo, l'hébergeur pour héberger notre site, parce que là c'est que en local. Et euh, eh bien, euh, il faut savoir que, après, quand on télécharge des gros logiciels ou des gros win rares, après c'est des serveurs. Mais vous pouvez rien qu'en. Enfin, vous pouvez faire télécharger des documents texte Ça peut être pratique, euh, des codes de jeu, enfin, tout, toutes sortes de choses. Donc voilà, euh, c'en est fini pour cette vidéo, euh, parce que là c'est 20 minutes, donc quand je parlais tout à l'heure euh, du temps, euh, oui 20 minutes. Alors à la prochaine vidéo, bye bye